orchestre, nous aurons euh, des chorales aussi qui vont passer sur scène pour des performances. Ça Effectivement, s'adressant aux pros pour la journée d'aujourd'hui. C'est vrai que vous en avez eu plein les yeux depuis deux jours. Vous en avez vu, vous en avez découvert. Et ces personnes avec qui vous avez échangé, que vous avez serré les mains, ces personnes en ont un espoir. Cet espoir... C'est peut-être la signature, mais cet espoir, c'est surtout de rester en contact avec vous. Afin de pouvoir continuer à évoluer et surtout de mettre en avant leur travail. Et cette culture typiquement congolaise que vous êtes venu découvrir ici à Basaville, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Merci. Merci. Le deuxième, est-ce que ça va, ouais. va. Est-ce que tout le monde est là ce matin